Merci d'avoir cliqué sur ma vidéo. Comme vous le voyez déjà dans la miniature, c'est comment effacer l'historique de vos vidéos sur YouTube. Et avant de regarder la vidéo, quittez votre commentaire, abonnez-vous et like. Alors, bienvenue sur la chaîne de bébéto Tuto. On retourne après la pause et c'est parti OK, pour commencer, cliquez sur bibliothèque ici. OK. Cliquez sur historique. Historique. Maintenant, choisissez n'importe quelle vidéo que vous voulez supprimer. Juste et faites glisser le vidéo et cliquez sur supprimer. OK, comme ça glisser et supprimer. Ok, maintenant tu peux supprimer tous les historiques des vidéos regardées. Cliquez sur les trois petits points en haut. Clique sur Paramètres de l'historique. Clique sur Effacer les vidéos regardées. Oui. Ok, c'est presque terminé. Si tu veux, tu peux, tu peux activer ces deux options là. maintenant retour c'est fini ok c'est fini merci d'avoir regardé ma vidéo n'oubliez pas de liker de commenter et de s'abonner merci